Je suis Brixos de Massilia, j'ai été mandaté par la ville de Louk pour cartographier les nouvelles régions qui ont été conquises suite à la guerre des Gaules. Je dispose de cartes en cuir que j'ai toujours avec moi. Souvent j'ai besoin de calculer, donc j'ai aussi emporté mon abac avec un système de petits cailloux que je dispose et qui me permettent de faire des additions et des soustractions. À côté de ça, je dois souvent prendre des notes. Donc je peux prendre des notes sur des tablettes de cire et les effacer ensuite, ou bien les reporter sur des volumes de papyrus, comme ceci. Pour travailler le papyrus, je dispose d'un encrier, d'un calame, d'un système pour tailler le calame, de pointe de graphique et de plomb, et d'un système pour l'aplanir et le nettoyer. À côté de ça, j'ai mon fidèle Centurion qui est chargé de me protéger nous avons une table bien garnie avec différentes vaisselles de bois et en céramique. Pour le soir, nous avons nos lampes à huile qui servent bien et qui fonctionnent parfaitement. Nous transportons également notre petite cuisine avec toutes les possibilités, que ce soit un trépied pour mettre la poêle, un pot de cuisson, un grill, ou un chaudron avec sa crémaillère. Nous avons également notre meule qui nous sert à faire le pain, et la, les galettes et la, et la bouillie. En tant que cartographe, je suis aussi un peu ethnologue, donc je prends ce que je trouve dans les différentes régions, que ce soit des torques, des poignards, des couteaux. Comme nous sommes des gens propres, nous avons nos euh, ustensiles d'hygiène, un rasoir, un peigne, un miroir. Je suis aussi capable de faire un peu de couture avec, euh, avec des aiguilles. Puis on n'oubliera pas les quelques bijoux que nous avons ramassés ça et là, que ce soit de, des perles de verre, des, des rouelles gauloises ou plutôt de l'ambre qui vient de, de la Baltique. Alors qu'est-ce qui te plaît dans la reconstitution Le contact avec les gens. Euh, Faire partager ce que j'aime, euh, euh, leur expliquer, voir aussi leur enthousiasme, voir leur surprise quand ils, euh, quand ils découvrent euh, des choses, et puis être avec les copains. Voilà. Et ton association, ton, ta structure, qu'est-ce que c'est exactement euh, Notre structure s'appelle Intervias, nous sommes deux, et euh, nous faisons de la reconstitution et de la médiation, si on peut dire, pour présenter ce ce monde gallo-romain suite à la guerre des Gaules.